L'outil DMP-OPIDOR est à la disposition de la Communauté de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche depuis novembre 2016. DMP-OPIDOR signifie Data Management Plan pour une optimisation du partage et de l'interopérabilité des données de la recherche. Un DMP, Data Management Plan ou Plan de gestion de données, est un document évolutif décrivant la collecte, le traitement, la documentation, le stockage, l'archivage, la conservation et le partage des données pendant et après un projet de recherche. DMP Opidor est géré et hébergé par l'INIST CNRS. Il est basé sur le code open source DMP Roadmap développé par le Digital Curation Center et l'University of California Curation Center. DMP Opidor a été adapté à la communauté scientifique française et l'INIST s'attache à faire évoluer cet outil pour répondre au mieux à vos besoins. DMP Opidor est un outil intuitif et collaboratif qui permet aux chercheurs et à ses partenaires de rédiger facilement un DMP. Pédagogique, il permet aux services d'accompagnement à la gestion des données de la recherche de guider les chercheurs à l'aide de conseils et d'exemples. Personnalisable, il participe à la mise en œuvre des politiques de données des institutions ou communautés disciplinaires. Des modèles de DMP adaptés peuvent être ajoutés, comme ceux proposés par l'INRA et l'IRSTEA. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé pour élaborer des DMP ou des modèles de DMP, notre équipe est à votre disposition. Vous pouvez nous contacter à l'adresse info-opidor.inist.fr.